Et eh ben, on a fini par y arriver. Mon EP est officiellement disponible partout. Sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Bandcamp. Bon par contre, comment vous dire que le pressage du CD physique, c'est pas encore ça euh, Il était censé arriver avant-hier. Mais euh, bon, euh, le presseur m'a envoyé, enfin non il m'a même rien envoyé Moi j'ai dû envoyer, lui envoyer un mail pour dire euh, Ça on est où en fait Il me dit ah oh, bah non, bah, l'usine euh, voilà, a pris du retard euh, euh, pendant les fêtes Et donc euh, on ne sait pas euh, Donc euh, bon Apparemment ils le font passer en express Donc j'espère ex le recevoir le plus vite possible euh, Voilà c'est bon Écoutez comme j'ai déjà dit sur Instagram, quand ça veut pas, ça veut pas, on va pas non plus euh, en faire toute une histoire. Euh, sachez que un CD est prévu, comme vous l'avez compris. Je compte euh, personnaliser les pochettes à la main. Donc euh, voilà, faire euh, deux différentes couleurs, écrire mon nom et le titre sur chaque EP en violet, en bleu vert, en d'autres couleurs. Je ne les ai pas toutes là ou quoi Je suis déjà super contente que euh, ces chansons soient enfin disponibles en streaming. N'hésitez pas à aller streamer tout ça, à l'ajouter à vos playlists et à le faire tourner. Enfin bref, j'espère vraiment que ces chansons vous plairont. Alors, écoutez, portez-vous bien et à très bientôt.